Merci de me libérer de toute emprise visible ou invisible, de tout contrat, de tout lien avec qui me veut du mal. Merci de rétablir l'équilibre initial. Merci d'emporter toute mauvaise intention, toute mauvaise action vers une transmutation de bonté parfaite, et pour chacun et pour tout que celui qui se perd dans le mal trouve la paix dans le bien et l'accomplissement de la réconciliation de son cœur dans le bien, le beau et le bon, totalement, parfaitement et aussi rapidement que possible. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.